Coucou tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin, c'est vrai que vidéo quand même, vous devez dire mais les ta vidéo aujourd'hui Oui, aujourd'hui on se retrouve enfin, bah, on se retrouve à Marathon Mario Sunshine Vous connaissez Marathon Sunshine Bah moi aussi Donc on a fait sur l'espèce de YouTube Coucou Mario, qu'est-ce que tu fais ici Et cette vidéo sera en mode fond vert Non, pas vrai Putain a la peine <rire> En fait déjà, l'enfant Ouais. Bon, mais, mais bon, bon. Je suis sur la télé. Non, non, non, pour moi c est... C est ton, ton stage, t'as... <rire> On en fait, peut-être rapprocher le... Excuse-moi, <rire> oh Ah bon <rire> C'est que lui qui nous voit. <rire> c'est pas ce qu'elle dit. Non, non, c'est bien. C'est juste là. Ouais Bonjour euh, Habitant de... Tu sais pas ce que je dis Ouais et on y va. Ah ouais mais par contre c'est une manette qui se déconnecte euh, tous les 5 minutes. Ah. <rire> Attends, une coupure, trois euh, pause Il pas de télé de se déconnecter pendant la capsule. C'est tout ce que c'est. C'est rien. Ah full manipulation. Okay, Je voilà. sais pas, on ne pas... Oh, tu fous ma gueule! serious! Je vois qu'il y a un problème là. Comment oh, suis <mix> <mix> <mix> <mix> va trop mal. Je d'utilisation Tu t'appelles Fred, pourtant c'est marqué Et vous sur X, button. N'avons <t> es> oh, tu me tues toi, déjà Je, oui. Je C'est hein. <t 'es> Le complet, tu l'as dit, hein. C'était pas la peine de dire « possible. Ouh, ta gueule Il est débutant au monsieur Ouh, ta gueule Le marathon est là de toi Ouaaah Je dois peut-être éviter de faire ça Je peux parler pendant les cutscenes Je vais aller faire 2-2 deux deux pendant les cutscenes Bon allez là mec. Genre les piantées, ils n'ont pas le droit de parler hein Attends, il y a... Un temps de donner des baffes Oh mais ça a un nom moment moi Regardez Un le... temps de donner des baffes à Mario Consolé <rire> C'est juste une partie genre... Mais oui okay. Meet you. I'm so glad we met you, We met here. We met We met meet you. I'm so glad. Yes. Il a dit, il a dit ammoniage, mon Dieu. difficile, n'est-ce pas oui. Confirme que les habitants de l'île sont affectés par la pollution. Mais la pollution n'est pas le problème, pas bon, Mario. Mario, t'as bien vu cet objet à l'aéroport, n'est-ce pas C'est bon, c'est un. Pourquoi vous jetez tous Sprite Vous a bien le Sprite. C'est bien, bien le sprite. Il mais... ah, ne peut plus. Ah bon? Petit mieux. Hein <rire> Il y a bien le sprite. C'est cool. J'ai l'impression qu'il y demain, mais il n'y a pas vraiment de demain. Demain, on va régler le problème. Donc, tu peux pas. marquer. Ah, ok. Comment ça parmi celui-ci, peut-être Ah, mais, mais, mais. Comment tu as au tir au flanc maintenant Eh ben non, je vais pas aller au tir au flanc un coup, un coup. Que, euh, mais non Je vais pas faire tir au flan Je dire mais qu'est-ce que tu vas faire encore Ah oh, mais vous allez savoir tout de suite. Hein. Voilà. Donc euh, ouais ça m'a raté mais ça m'empêche pas de faire des trucs. J'ai pas dit que j'allais faire du moment. Bon. Oh et eh, ouais mon coco, on va aller dire. Mmh, coco. Attends, faut que... juste que... Tu vois, c'est une coupure Ah ouais Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça, ça me et comme... eh oui, on va aller dans le village Pianta. Ah. Comment ça, c'est pas le premier truc à faire, mais c'est pas grave, je vous Il y a un autre glitch en bas, on le... ah, va voilà. En bas, la région pour encore Yoshi. Normalement, Ouais, oh, tu est-ce que je peux débloquer directement le deux amis, fait ça. Je pense pas, mais je peux faire quelques étoiles ici. Pas toutes, mais quelques unes On va essayer de faire le glitch en bas dans les champignons. Oh mais. C'est qui qui tapait ça C'est Shadow Mario encore Le faire brûler. Bah ouais mais Mario il veut sa maman. Oh là, putain. Bon, rien du tout. Mais <rire> viens mon petit chien. Oh putain. Oh, mon pousse. Alors, je ne suis pas censé monter comme ça. Ouais une autre technique pour monter là-haut. Oui parce qu'il y a un glitch encore plus dur à réaliser. C'est pas plus facile que j'ai bien faire Mais oui, mais Mario <rire> Il tient de vous aller voir sa maman. Hein. <rire> mais arrête de faire un tourbillon, ça fait bien Bon, là c'est moi qui l'ai décidé, mais c'était pas moi. Ouais, oh, il oh, es. ah, est trop triste. Tiens, là, c'est le dernier chien à mettre dans la piscine. Chez grand-père. Et ça passe sur le dialogue de Fred, du coup. Ouais, je fais plusieurs glitches en même temps. Ouais. Je suis un gars avec son requête. Non, mais Fred, il y a un message important qui a fait, il dit. N'oubliez pas d'être gentil avec les animaux, Mario. Oui. Ah, oui. Ça, on considère que nous, en fait, on est des méchants. On est des animaux. Bon, on est pas des méchants, mais. Ah ah là je laisse. <rires> Et qu'un enseignant prend de la hauteur. Ah oh, bah tiens c'est déjà vu Comment ça C'est ça Je ne pas, j'ai encore plein d'autres techniques sur le niveau. Oh, oh. Yeah Tu vois le drapeau là-bas Je ne sais pas si de pouvoir savoir mais... Il y a un drapeau là-bas. Je t'ai défait à la course. mon record il pense que... Ok, mais avant, plus bas parce que tu fais des cercles. Ah, mais oreilles, c'était quoi ça? Je savon. Salut, petit. Ah, mais les bébés, les filles en train, là. Alors que oui. Ouais, c'est Ah, les filles en train, ils ont fait en des bébés, ils ont bien ouvert les cuisses. Ah, non. Ah <rire> pardon. <rire> Tellement nul! Ai... Quand oh, ça que je suis Il y a De j'ai un pas je... ah, euh, <rire> Ok, c'était un mauvais départ. Dis, bon, pas tricher. Je vais te tuer, Mario ça c'est vrai. Ouais, T'inquiète pas, je vais encore plus tricher. Voilà. C'est <rire> <rire> <rire> <rire> le drapeau là-bas. Mais oui, je le vois. C'est la première de la reine, mais c'est pas grave. il s'arrête, une bonhomme. C'est mon mec tu vois. C'est quoi ça c'est sur ce bruit là, je le vois. Mais les lèvres hein. Je refais pas la blague. Une blague au-dessus de espérances sur YouTube. Ah, on n'a pas fait cette blague pour l'expert. Euh, là-bas, des fonds privés, des fonds privés. Si je me mets à côté d'elle, il va me parler. Je sais pas ce qu'il fait. Il va pas me parler. Ok. Ah, oh, c'est les deux qui me parlent, hein, en fait. Ouais. C'était peut-être un peu ce que je aimé. Ah, monsieur qui me parle. C'est pas monsieur l'autre, mais c'est pas grave. C'est Enfin, Mais vous que je suis pas pensé faire ce vous des plus. Ouais on est d'accord. Il reste plus que tu fasses un autre niveau là-bas. Le sauvetage du mer. Alors là hein, le sauvetage du mer. Bon, on, a, on a pas trop parfait truc. Hey, C'est la première fois que tu le fais. <rire> <Pardon. rire> ouais le sauvetage du mer en un moment pour pas te faire assez euh, précis dans la map, mais moi euh, bah, c'est un youtuber, merci à ce Non, je veux, Ah, mais il est de quoi. Donc Mario il va pas dire maman, il veut pas, il veut pas sa maman prendre une fois. Oh putain, mais c'est littéralement une rivière, mec. Voilà, donc moi je passe par là en fait, Ça veut dire bon signe, je fais pareil. Je voulais pas ramasser une pièce bleue, mais de toute façon je fais pas le jeu à ça pour ça, je fais juste un long code play. Vous avez sûrement déjà vu ça quelque part, mais les gens ne partent pas en fait. Et moi je fais ça en fait. Parce que là-bas, il y a là-bas Ouais, Nintendo ils ont dommage de mal, plus que faire. Si sont dit vas-y. On va faire un chemin par là. C'est pas parce que j'ai plus flood, Monsieur que je peux plus faire de l'eau et de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 je ne peux pas faire ça. Ouais, donc c'est une technique en bas. je vais pas le refaire le de coeur des chiens. Je vais pas faire ça, c'est va... le je... Pardon, excusez-moi, je saute sur des dames. Oh oh je saute des dames. Pardon, encore une fois, Pardon, monsieur, monsieur du faut... Il n'y a pas pu s'arrêter, c'est là. Il y a tellement une régie pourquoi il sort pas dedans. Mais oui, il est cool, Il est carrément. En fait, c'est en à 100% avec Flood. Tu dois redescendre ici pour. C'est mon ordinateur, je peux encerrer les. les coups de Mario. Ah, mais lui il casse les couilles. Non, non. c'est quoi? c'était chaud. voilà donc moi je fais ce soleil comme ça. je passe pas par en dessous, oui, parce que voilà faut pas faire un truc comme ça, je sais que ma menace. allez, elle va saouler pendant tout le monde. Ah. Oula oh là c'est dangereux, parfois. non arrête. non non non non pas encore. Oh ah, plus duré, moi, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Tu oh oh oh oh oh oh oh Tu oh oh oh oh oh oh oh oh oh non, non, non, non, on rentre pas. faire que. Oh putain. Il m'a en fait plein, Mario. Pendant ma... le pas de me faire nettoyer comme ça, Mario. D'accord, je vais deux fois. Là. Il m'en fait deux fois dans la Maintenant, je vous donne dernier monde, qu'est-ce que je là Je sais, que je fous là, dernier. un petit peu là. Parce que ça, j'ai. J'ai pas envie de faire ça dès le début. Ah, derrière toi. J'ai qu'à quitter et revenir plus tard. voilà ça veut... Le soleil est en train de revenir. C'est drôle. Et donc là, c'est le soleil normalement. Que je peux pas faire ce que. Voilà. Le batch. Ah, si C'est le dernier soleil que je puisse faire normalement. Mais l'autre soleil, je sais plus comment on y va. Ah Ils sont pauses dehors. Bref, donc là c'est le dernier soleil que donc, moi, je suis plus parce que le chien n'est pas là. C'est vraiment parce qu'il y a une technique pour y arriver. Ouais. Ouais. Donc j'étais en ce chien. C'est que euh, qu ils ont pensé Attends, attends, attends, je vais le libérer. Pour le chien. j'ai super mental. Je que je n'aime pas la peine. Ah, bon. Qu'est-ce que tu fais, Mardi Vous bien mais je l'ai pas éteint. il aiment bien s'éclater comme ça. Ça va pour ce il y en a un qui disait c'était Daisy. Mais peut-être. Des... C'est ridicule... Ah, un peu de con. Mais... Oh putain. As vu ce que j'ai dû faire Pour te tirer. Mais qu'est-ce que tu fais Je crois que t'aimais pas la baignade. Il, il y va. Il y va tout seul. Et non, pas là, non, dit, là ah, quoi. Il y a là. J'ai vais faire ma technique chelou là T'es obligé de faire ce bruit là Mario Il aimait bien, bien ta ça sur le martinet je pense J'ai ajouté cheveux dans le monsieur qui fait de la musique En oh, vrai j'ai lancé du coup Oh voilà, c'était pas si compliqué finalement. Des fois c'est compliqué ce soleil, des fois non. C'est drôle. Ouais, ah mais ça c'est pas la première fois que vous dans Mario Galaxy. Dans Mario Galaxy, on a beaucoup de choses. Qu'il faut le tuer. Yeah J'aime bien faire la voie de Mario. Non, pardon, non. Donc vous allez voir pourquoi je dis que je peux pas y aller pour l'instant Voilà. Le secret du monde de plus. Alors, je vais essayer, tu peux y aller, mais non. Je peux pas y aller. Le secret du monde du de dessous, parce qu'il me faut Yoshi normalement ici. il n'y a pas encore. On n'a pas encore débloqué Yoshi. Le Yoshi le débloque au parc Pina. Là, on encore. C'est drôle, hein? On va faire un soleil qui est vraiment d'un animal qu'on n'a pas encore. Ouais, c'est Un champignon? Oui, oh, un champignon, un œuf. Alors, il y a un, un, deux. Ah, c'est devenu Non, pour tout. Je sais pas. Voilà donc ça se passe ici, je ne saurais plus le faire. Non, bon. Attends. Attends. Voilà, je peux faire ça pour éviter de perdre. des. Pourtant j'étais mort, donc je peux je pars pas de du... vie, bien. Non, non, on pas comme ça. Tu vas recommencer à enlever tout ça, ça que j'ai enfermé. Tu des tu le logique Ouais. À moins que ça se passe à moi, live je Par contre, la... enfin, je... fais le jeu le tout entier ce matin, et après, on en reparlera enfin, Parce que là, je suis à en fait... Vois. Enfin, là... Euh... Ouais, il <rire> ah, wow. <rires> <crisos> est 10h. Tu Wow. Ah, tant ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. attends, Ah. Ah, je vois. non, non, non, ah, je raconte. Ah, si je fais le tir au fort, je là. haut il y a la c'était quoi. Ah avant le team, Oui, il y a un putsch à faire. Ah, oui, il faut descendre à ah c'est juste de moment pour oui j'ai compris c'est beau bon. Oui il y a vraiment fouillotchi le pour les Le machin Ah il y a peut-être un petit code euh, dans l'éliminateur pour, pour enlever le euh... Attends vous enlevez pas des Je sais pas ce que je suis remonté, je ne sais pas descendu assez, mais c'est un spectateur qui va l'entrer, je préfère pas se regarder, c'est une technique c'est assez compliqué, je veux pas faire une coupe ou oh, 5 secondes, pourquoi il fait si clair maintenant, hein. il fait trop clair pour nous. Ça va rester longtemps ici. pas. Jusqu'à 30, Ok, d'accord. On va faire un... pas... 14, 14, 14. Okay. Okay, rire. En vrai, oh, oui, quand on marche dessus, c'est incroyable. Ah les champignons, ah je pense que je Mario ça, donc. Oh, Attention, je suis peur de du coup, j'ai vu. Oui, Je suis descendu. Le c'était plus, c'est comme ça, à je ne Je dans un... Et tu fous de ma gueule Mario. Le... Oh. Oh. Oh. Mais je vais mourir. Ok. Non, non, non, non, non, non. Je vais mourir. Ah ouais, parce que je suis sur le sol en fait. Bon, bah, en fait. pas encore ça, mais un. A... <rire> gagné un million de vie, c'est drôle. Non, non, non, non. Il sauté trop loin. Dit, oh merde. Oh merde. Je pas fait à bon. bon. Dernier essai. Hein, parce que là. là je pas aussi. Eh ouais. C'est bien calculé. de Je jamais compris Ok, Mario C'est Mario est très content. quest Je avec Hein c'est bizarre. Comme Ça arrive, hein faut pas okay. oh. non, il faut passer par un tour. Ah oui. Ah oui, je l'ai entendu. J'ai bien entendu aussi, je pense. Parce que je suis tête. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Imagine, il y a des gens qui ont fait tout, mais je m'arrête quand je suis arrivé sur... Euh, sur la 64. Alors, du coup, c'est Mario enfin, 645. Imaginez. Mais encore mieux, il font tout le jeu sur Mario 64 PS. Avec, ça, ça fait des meilleurs graphiques hum. Mais c'est les mêmes contrôles et tout. Enfin, les mêmes techniques, euh, pareil, tout pareil tout. Imaginez. Mais hum, le c'est tout jeu, je à zéro. Avec l'éditeur. A <rire> zéro, mais avec l'éditeur, pas euh, avec Mario. Non, mais ta gueule, Mario. Ah, ouf. On va faire le budget mention 64. Ah, je sais pas, je, je vais trop loin. Ouais, c'est que en fait j'ai réussi à le faire sauf qu'en fait on peut pas rentrer dedans <rire> c'est un peu con quand même du coup bah on est obligé à voir pour la prochaine fois bon pas grave on continue voilà j'ai même encore fait le premier niveau mais j'ai déjà le soleils c'est un peu je j'ai déjà 5 soleils alors que j'ai même pas commencé le plus long pour vous dire que sur le but de là. un de jeu on m'a déjà vu ah il ne voulait pas puisque que j'étais pas assez proche de lui Aïe, ça me conclut le câble ah ça marche qu'est-ce que ça fait À 30 minutes de okay, maille, oh, vous On l'a déjà vu, celui-là. Qu'est-ce que je fais là, non Un steve oh, de Quoi, déjà? Bah, putain, t'es bon. Il va me Il évite de faire des accrobations. Il fait des on se moque de moi Ah, j'ai T'es pas obligé de me dire je suis. Putain, c'était quoi cette façon de rentrer dedans La route vers le grand moulin Eh non, on va skipper. Oui, on va skipper. On va Enfin, le premier niveau, j'ai déjà 20 euros. Enfin, le premier niveau, vous allez me dire, c'est génial! Oui, mais non, mais en fait, on peut pas commencer par un niveau. Alors, vous allez me dire, je vais le sauter dans l'eau. On peut skipper le premier niveau. Oui, ça sert à rien de skipper ce qu'on Ça, ça pourrait aller directement au niveau 3. On peut skipper des niveaux, mais pas tout. Pas comme dans l'art 64. 2964 on, enfin, on, voilà, es on est obligé de tout ramasser. On est dans un ordre. Je ne pas... mais sans avoir d'ordre. Voilà, d'avoir ma chaîne, c'est juste à l'objet jusqu'au niveau 7. C'est tout. En fait, c'est obligé de tout ramasser. C'est pas dans un ordre. T'as pas d'ordre. Ça aussi, c'était pas mal que je, je viens de faire. Je, je pensais pas que je serais capable. J'ai littéralement skipper tout le niveau de.. Celle-ci, je pensais pas que c'était possible. J'en prends des trucs. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma fonction. Ah ok. Que dans mon 64 ce bon, sport. en 64, dans le jeu où je suis bien maîtrisé. Les techniques et tout. Non non non. Mais pourquoi t'as fait ça euh, mais... Okay. Ah, je, je fais mal. Ouais, <rire> fait mal. Je trop pour les me suis fait mal. Je mal. Je me suis fait mal. Je mal. Je Non, mais j'ai pas de surmonde. Voilà, bon, c'est qu pas Qu'est-ce que tu fais, Viens là Mais qu'est-ce qu'il fait, le truc là -bas Il mange son plus Non, mais c'est pas Tito. Il n'est pas obligé de faire ce bouculeux. Il n'y a pas le chat. Elle a fait Au début, j'étais con dans ce boss. Oui j'avais ce jeu à. C'est vraiment tout le tout Le premier, le deuxième soleil, que normalement tu fait plus tard. On va tu plus tard. Tu Tu vas plus je Tu un oui, c'est Déjà, j'ai plus le temps euh, de soleil, j'en ai pas rien vu, j'ai plus de soleil secret dans le base de nos ça sert à rien ramasser. Quelle belle façon de rentrer! Mais c'est un but pour Mario. C'est pas le bonus. Euh, oh, la colline Bianco. <rire> Et là, ça veut dire enfin, t'es dans la colline Blanco mon pote. Bien sûr que ça fait bizarre. Avant, ça fait bizarre ah bon, ça fait que je sois dans la colline Blanco et hein ouais, mais je sais pas où t'étais. <rire> Aïe, ouais, j'étais euh, au village Pianta C'est ouais, le dernier moment qu'on C'était pour euh, faire rire. Je peux passer ça. Bref, donc j'ai fait un niveau sans flood. Un niveau de là. Putain, la foi, hein, Mario. Donc, pour tu entendre de la musique. Tu sais ça, la musique qu'on a là-bas C'est la musique de Mario Ross, de pour ce jeu. Tu veux tu... Tu tu... On dirais pas. Hein. Vous des gens qui chantent en comme. comme moi là, par exemple. Est un nouvel esprit, finalement, et un nouvel sur Non, suffit, Ok, donc, on Et, okay. et ce que je suis là? Pourquoi Au début, j'ai compris pourquoi elle fait ce bout-là, mais pourquoi après elle s'est dit Ah, tiens, je vais le refaire Ça sens, non C'était bizarre. Pourquoi elle l'a fait subitement une dernière fois Alors, parce que je ne touche pas touché avec mon dos la première fois, d'accord Parce que je comprends que j'ai touché, mais euh, la dernière fois, euh, j'ai pas beaucoup voulu. C'est bizarre, cette coche, elle est remontée. Ouais, je fait dans l'ordre. dans c'est à dire si je monte là et j'ai un soleil, ça me dernier soleil de l'écoute. Non, pour un autre en dehors, il là. Oh, il est sur 23. il n'y a pas de réseau. Oh, quand Pardon, c'est ça du coup. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. pas. ça. C'est pour moi. demande C'est bien, C'est ça. C'est je C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai dit qu'on a une qu dentage chelou, qu'est-ce que je fais Je parle encore une vente chelou. Ah oh bon encore bon elle. Pierre, C'est un joli prénom Flora. Non pourrait plus. Si moi je, je l'ai les les, les, les connu des filles, qui s'appelait Floira, mais. J'ai connu, j'ai pas dit que je les ai connus. J'ai connu une fille. Ah c'est bon, j'ai pas. Oh, moi. non j'ai que les camoufles oh mais c'est bon yeah. je te mentionne quelque part ou peu bon si là -bas. Tiens, je suis pistolet! Bon, euh, affronter Flora. Il faut que je suis court! Ah, il existe, il faut que je c'est pas grave, j'ai trompé, ça se ressemble aussi. J'ai gêné. Moi, j'ai mis d'amour. Oh, les fils de chien! De, de quoi? De. <rire> <rire> Deux, <je suis> là. <rire> oh, putain Oh. Oh. Oh. Boy. Je pas, la, la, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. C'est Fils de fils de goût, fils de poison. Voilà. Ouh elle est pas là. Je vais m'énerver, je suis une époque. Oh c'est une grosse puissance. Ah rebond. C'est vrai. Ah elle est content de merci. Arrête de me dégueuler dessus. On là, tu me ah, ah, merci pour la bouteille de lit. Arrête de vomir là. Tu es malade. Je Putain, vous avez juste arriver. <rire> Allez Wow Mais t'es une pute oh. <rire> Aïe Ouais, je les ai insultés vraiment. Ah, C'est quoi le fond mal Bon, ça suffit. Allez, arrête de faire tes tornades faut ouais, faire un truc chelou. Je sais pas si Arrête! Je peux plus m'endormir. Oh, ah, toi, tu tu me dis, oh, en fait, J'ai vu, Je suis Je dans son ventre. C'est bien par le chat, quoi. Oh, oh je pense que c'est connu. Mario ouais. ah, oui, oui, je sais, mais il faudrait que tu fasses de l'eau. Il est calme C'est sérieux Je peux arrêter là. Ok. Ah, mais il y a des trucs là. Pour... Montez sur les murs, on regarde les deux là. Ah, pour exploser! Ah! T'as pas fait un ras la... au ah, tout? C'est une fleur qui fait du bouchon. C'est un Elle est sérieuse? T'as pas. Elle Et... est sérieuse, Et... elle a fait 3 Et... mètres. Et... Et... Et... Et... Même pas, elle a fait 2 cm, ne touche pas toi. Bah alors, Flora, t'as fait 2 cm, c'est le chien du monde. Hein je crois qu'on fait de beau, mais il du jus collant. C'est ça le présent qu'on puisse marcher nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux, toi m'a craché dessus, j'ai fait Eh hey, non, tu me toucheras pas. Mais oui, mais on l'a tué dessus tu sais, à côté du soleil. Donc normal, on, on a rien nettoyé. On ne foutra pas. Oh putain, va bien se faire capturer. Bien se faire capturer. C'était pas une fin française Que tu fous Nigel Ouais, et mais go! Allez, la shoot que <rire> c'est que Ah, ça y est, la manette est morte! Bon. on veut qu'on s'arrête, pas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 sous Qu'est-ce oh merde, je suis si oh, Ça fait du bruit. On entend quelqu'un siffler ici. Merde, qu'est-ce qu'il fait Il vient, il est dans le je vois, j'appelle mon chien, tu sais. Viens si, viens si, toi, Piens, ici mon Yoshi. Come on. Come on Mario. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Ah. De un petit peu. du, du. Oui, un champignon. Ah, pas je mon petit. Tu des manches chaud, non, non. Oh, Merde. Tu je tu un copain sans doute sache pas de tu on va le filmer non je vais tu tu tu le rouge le rouge tu tu tu Oh le sang faire... faire... faire... Oh le sang Oh vache <coughs> Ah mais là cette manette a... Bon bref. Non là tu fous ma gueule. En fait je comprends pourquoi la manette elle se déconnecte parce que le pied il est déchiré... Ah il y a un bout déchiré. Et eh ouais, yeah. Non, on va pas faire tout le jeu aujourd'hui parce que. Il est long comme jeu. Oui, je refais un XP tu vas faire. j'ai Non! Non! Non! Sans compter la manette. J'essaie de faire des trucs. Oh, ça casse les coups. Ouais, ça. ça que les, les drogues. Non, non. Je suis plus pareil. C'est pas un truc produit les drogues. C'est pas de jouer là. J'ai pas dit autre chose, j'ai dit jouer pas jouer. <rire> ah, je me bien. Oula, ça, ça va de Je le Non, c'est bon, moi je trop. Oh, je me dis Regardez-le. Bon, bref, on a terminé ce monde. On a fait un autre vidéo. On a fait un autre. Ah, un peu, le oh, le display, encore Oui, avec l'esprit, évidemment. Un meilleur esprit que le premier. Il n'y aura plus de problème de capture. Bien sûr, je vais finir avec mon téléphone, euh, mon ordinateur, avec mon téléphone, ce sera mieux. Merci à tous d'avoir regardé euh, le premier épisode et à très bientôt. Ciao, ciao.